Bonjour, Donc nous faisons cette vidéo avec mon collègue Albert Dantois, directeur de la clientèle privée chez Nalo, afin de répondre aux questions que vous nous avez adressées, les questions les plus fréquentes. Nous tenons à remercier nos clients pour les questions qu'ils nous ont adressées, et si d'autres vous viennent, n'oubliez pas que vous pouvez les adresser directement à nos équipes, que ce soit par mail, par chat, par visio ou par téléphone. Donc je suis pour ma part directeur des investissements. Mon rôle consiste à euh, définir le niveau de risque qui est euh, pertinent pour votre portefeuille, c'est-à-dire pour un projet et un horizon de Et ensuite sélectionner les ETF qui vont aller dans votre portefeuille et enfin le concevoir en lui-même, donc quel poids pour quel ETF. Et enfin de m'assurer du bon déroulement de la stratégie d'investissement que nous avons définie ensemble chaque jour tout au long de la durée de votre projet. Alors, je constate que 2022 est une année fortement chahutée sur les marchés. Mes investissements sont en négatif. Comment l'expliquez-vous Alors, les marchés ont été chahutés en 2022, c'est vrai. C'était quelque chose qui n'est pas arrivé depuis 40 ans avec une telle amplitude. Euh, vous savez, les marchés financiers, c'est des cycles. Donc, il y a des cycles de hausse, des cycles de baisse, que ce soit actions ou obligations. Et c'est grâce à ces cycles que, du coup, on a une prime de risque en investissant sur ces marchés et qu'on récolte cette prime de risque à travers le rendement qu'on peut vous proposer sur des placements à long terme qui vont du coup être supérieurs à des placements moins risqués euh, comme le livret A ou euh, le fonds euro. Alors, vos investissements sont en négatif, euh, nous en sommes conscients, mais n'oubliez pas de penser long terme. Quand on prépare sa retraite pendant 30 ans, quand on prépare les études de ses enfants pendant 15 ans, c'est cet horizon de temps qui compte et c'est bien par rapport à cet horizon de temps qu'on a construit le risque du portefeuille et effectivement, à court terme, ça varie beaucoup, mais comme je dit précédemment, c'est bien ça qui va vous donner le meilleur rendement possible à l'horizon de votre projet. Euh, ensuite, je vous rappelle que vous n'avez pas perdu tant que vous n'avez pas vendu. Ça, c'est un petit précepte boursier. Vous devez garder en tête l'horizon de votre placement. Alors, comment sont choisis les actifs en action et obligations utilisés dans les portefeuilles En cas de mauvaise performance d'un actif dans la durée, sa présence dans les portefeuilles, est-elle remise en cause Alors. Chez Nalo, vous le savez, on investit dans des ETF. Les ETF, Exchange Traded Funds, sont des fonds d'investissement qui cherchent à répliquer un indice boursier. Un exemple d'indice boursier va être le CAC 40 qui rassemble du coup les 40 plus grosses entreprises françaises selon leur capitalisation boursière. La première étant Total, par exemple. En cas de mauvaise performance d'un ETF, soyez rassurés car chez Nalo, derrière l'algorithme, il y a des humains. En l'occurrence, sur la partie investissement et sélection d'ETF, c'est moi. Donc ce que je vais faire c'est que régulièrement je regarde s'il y a des performances anormales sur chaque ETF et si c'est le cas, je vais aller investiguer pour savoir si cette baisse ou cette hausse s'inscrit euh, dans une certaine durée ou est juste un phénomène ponctuel Et si euh, sa place dans, au sein des portefeuilles est remise en cause, alors on va aller chercher un remplaçant euh, afin de vous offrir toujours un portefeuille adapté. Alors deux questions, la bourse a largement remonté alors que mes investissements continuent à descendre, comment ça se fait Et pourquoi mon investissement chez Nalo est à 0% alors que le CAC 40 a fait plus 40% sur la période septembre 2020, janvier 2023 Alors trois éléments de réponse, d'abord vous savez qu'on investit nous sur les ETF. C'est donc les indices de marché. Donc si les indices montent, on monte également. Et on a pu constater à travers le temps que euh, les portefeuilles Nalo suivent bien la performance des indices et de leurs concurrents et ce n'ont pas démérité dans ces périodes ou de hausse ou de baisse qu'on a pu connaître ces dernières années. Le deuxième point c'est qu'on n'investit pas dans un ETF mais dans une collection d'ETF qui diversifie, c'est le maître mot, votre investissement. Et donc, vous trouverez toujours pour une période donnée un indice qui fera mieux que votre portefeuille NALO et un indice qui fera forcément moins bien. Troisième élément de réponse, il peut y avoir un biais sur la façon de vous lire sa performance, de voir sa performance. C'est-à-dire que si vous avez eu 100 euros, que vous avez perdu 20% sur ces 100 euros, vous n'avez plus que 80. Très bien. Et si le marché a repris 20%, on n'a plus 80, mais 96, donc vous avez quand même moins que 100 de départ. Donc, vous pouvez toujours voir une moins-value latente, donc à moins 4 euros sur votre espace client. Néanmoins, les perspectives restent solides et n'oubliez pas que l'horizon de votre placement, c'est l'horizon de votre projet et donc c'est dans plusieurs années. C'est ça qui compte et nous construisons des portefeuilles adaptés à cet horizon. Alors, pourquoi ne pas avoir anticipé la crise de 2022 en investissant dans les actions des entreprises qui en ont le plus profité Alors, 2022, ça a été une année très chahutée, on l'a dit. Il y a eu beaucoup d'événements. Il y a eu la guerre en Ukraine, les difficultés d'approvisionnement qui ont conduit à une inflation record. Par-dessus, il y a les décisions des banques centrales qui ont été plus rapides et plus fortes que prévues. Et un peu, ça a conduit à des marchés très chahutés, on l'a vu, on l'a dit. Donc, il y a des choses qui étaient anticipables là-dedans et il y a des choses qui euh, ne l'étaient pas. Donc ça, c'est le premier point. Personne n'a de boule de cristal, on fait au mieux. Ensuite, chez Nalo, euh, nous prenons, euh, lors de la construction de portefeuille, les perspectives structurelles, à, stratégiques, à, à moyen long terme pour les investissements. Mais ne cherchons pas à tirer profit de variations qui vont être sur quelques mois. Et c'est vrai que timer le marché, n'est pas quelque chose qui réussit à beaucoup de monde sur une période longue. Et ça, vous pouvez le voir même les professionnels par l'étude de Spiva euh, et euh, Mind the Gap euh, pour les particuliers qu'on vous mettra en commentaire. Quelles sont les perspectives sur le fonds euro étant donné la performance particulièrement faible ces dernières années Donc le fonds euro, c'est quoi Vous le savez dans les enveloppes euh, assurance vie ou PER, vous avez une partie en fonds euro qui va être liquide garantie, qui va se ressentir un petit peu sur le rendement aussi puisque vous avez une assurance permanente. Et ensuite, vous avez les unités de compte. Les unités de compte, c'est les fonds, donc en l'occurrence, chez Nalo, les ETF, dans lesquels vous avez des actions et des obligations. Et c'est ces fonds-là qui vont constituer le plus gros moteur de performance pour votre allocation. Donc, le fonds euro a effectivement connu une baisse. Certes, vous allez le voir sur le, sur le graphique ci-contre, si euh, ce qu'on ce qu peut voir, c'est qu'en revanche, ça commence à remonter. Vous l'avez vu, les taux d'intérêt remontaient sur les emprunts immobiliers. Le fonds euro va suivre le mouvement, mais avec un certain décalage pour des raisons techniques. Si le taux versé par le fonds euro tarde à remonter, ce n'est pas grave. Dans tous les cas, il reste inférieur à l'inflation. Et n'oubliez pas que chez Nalo, on est là pour financer des projets de vie. Donc, Si vous avez un projet de long terme, donc chez Nalo, en la moyenne, le projet va être de 13 ans. Vous comprenez bien que là, on est dans une phase d'accumulation de performance et on va être principalement en unité de compte. Ensuite, au fil de l'eau, avec la sécurisation progressive, votre risque va diminuer et donc concrètement, on va remplacer dans votre portefeuille une partie des unités de compte par du fonds euro afin d'apporter de la sécurité. Donc, pour résumer, à long terme, on pense performance et donc unité de compte et à court terme, on recherche de la sécurité, donc plus de fonds euro. N'oubliez pas, c'est à long terme que tout se joue. On a reçu beaucoup de questions concernant le livret A et l'augmentation de son taux de rendement. Alors, je vais vous lire deux questions principales et je vais y répondre. Alors Première question. Dois-je migrer mon projet d'assurance vie qui a une performance négative vers le livret A Première question. Deuxième question. Face à des performances qui ne sont pas remontées depuis plus d'un an, dois-je mettre en pause mes versements réguliers au profit de supports plus rémunérateurs et sécurisés, c'est-à-dire le livret A. Alors, première chose, il faut peut-être regarder, même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures, il faut peut-être regarder les performances passées sur, par exemple, les cinq dernières années du livret A. Donc, si on cumule les performances du livret A sur les cinq dernières années, vous êtes à plus 3,97%. En face, mettons, pareil, euh, les performances cumulées sur les cinq dernières années de NALO. Et en moyenne, entre notre portefeuille standard et notre portefeuille éco-responsable, nous sommes environ en cumulé à plus 12%. Donc, premier point, très chiffré, vous avez déjà une différence de à peu près 8 points. Ensuite, pour revenir sur le livret A, ne pas oublier que le livret A n'est pas un investissement. Vraiment, il faudra bien avoir ça en tête. C'est uniquement un livret d'épargne qui a, premièrement, un plafond de versement de 22 500 euros, contrairement à la vie qui n'a pas de plafond, donc première chose. Et deuxième chose, le taux du livret A qui est aujourd'hui remonté à 3%, mais c'est une réponse qui est provisoire à l'inflation galopante qui est à peu près à 6%. Vous voyez bien qu'on revient à, finalement, même si vous placez à 3%, avec une inflation à 6%, la valeur de votre argent baisse quand même. Comme je le dis souvent, les capitaux que vous versez sur votre livret A sont dédiés à des dépenses court terme. Exemple, impôts, vacances, changer de voiture, mais pas changer de voiture dans 5 ans, c'est dans moins de 2 ans, etc. Et pour la question des versements réguliers, concernant une hésitation à, pendant un temps, les verser plutôt sur votre livret A que sur votre investissement dans votre assurance vie, c'est une erreur. Pourquoi parce que comme je l'ai dit un peu avant, le livret A n'est pas fait pour faire des investissements, alors que votre assurance de vie est faite pour investir. Et donc lorsque vous faites des versements réguliers, vous faites des versements réguliers pour investir. Et si les marchés bougent, ce n'est pas grave. Si c'est à la baisse, vous achetez un peu moins cher. Si c'est à la hausse, vous continuerez de profiter de la hausse ensuite. Et en plus, ne pas oublier un élément que beaucoup euh, oublient, c'est que lorsque vous investissez par exemple dans des actions, même si la valeur fluctue, vous recevez les dividendes. Si vous n'êtes pas investi, il n'y a pas de dividendes. Il n'y a pas de réinvestissement des dividendes et pas d'intérêt composé. Autre question. En tant que client Nalo, est-il judicieux de transférer de l'argent d'un projet A en moins-value latente vers un autre projet B en plus-value latente pour rattraper la perte? Alors, Avant de répondre à cette question, euh, je me permets de faire un petit rappel sur le fonctionnement de l'assurance-vie Nalo unique en France. La science-vie Nalo fonctionne de cette manière. La science-vie est donc une commode dans laquelle vous avez des tiroirs. Et ces tiroirs représentent les différents projets de vie pour lesquels vous souhaitez investir vos capitaux. Donc si je prends la, le tiroir A qui serait le projet A, retraite. Tiroir B pour le projet B, études de mes enfants. Tiroir C pour le projet C, achat immobilier. Vous pouvez... transférer de l'argent d'un projet à un autre, par exemple, pour deux raisons assez valables. Première raison, l'un des projets n'existe plus. Vous l'aviez en tête il y a trois ans, et puis finalement, aujourd'hui, vous n'avez plus envie de le, de le réaliser. Et vous souhaitez transférer cet argent vers d'autres projets existants ou non. et veut dire que vous pouvez créer un projet aussi avec cette même somme. Ou alors, il y a un projet où vous avez trop d'argent, vous vous dites euh, « j'ai largement assez d'argent pour réaliser ce projet ». Et par exemple, 20% de cet argent, je n'ai pas besoin de le laisser dans ce projet. Eh bien, je vais le transférer dans un autre projet. Bien avoir en tête que si vous videz tout l'argent d'un projet pour le mettre dans un autre projet, ça clôture le projet d'origine. Donc, pour revenir à la question, ce n'est évidemment pas judicieux. Pourquoi Parce que l'argent, il est investi pour un projet. Pas pour être en plus-value latente durant toute la durée de l'investissement, parce que vous avez bien compris qu'un investissement, il y a des fluctuations et c'est tout à fait normal. Et c'est même en raison de cette fluctuation que vous aurez une performance à terme. S'il n'y a pas de fluctuation, ça s'appelle le livret. Et le livret, ça ne gagne pas grand-chose, comme on l'a dit juste avant, voire même vous perdez de l'argent par rapport à l'inflation. Donc, ce n'est pas judicieux parce que vous vous focalisez à un instant T sur une moins-value latente d'un projet, versus un autre projet qui serait en plus-value latente. Or, il faut regarder le cap à suivre, c'est-à-dire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, et pas aujourd'hui. Donc, restez tranquille, restez calme, laissez vos projets vivre, et laissez vos investissements vivre tranquillement. Ne faites pas des va-et-vient à longueur de, de, de temps, sinon c'est comme avec, avec, avec un bateau, vous ferez des ronds dans l'eau et vous irez nulle part. Dernière question. Quels sont les perspectives dans les six prochains mois. Alors, j'ai quelque chose pour vous. Boule de cristal, eh ben non, elle n'existe pas. Incroyable. Donc, petit trait d'humour, simplement pour vous dire que personne, jamais personne, ne pourra prédire l'avenir. Même demain ou même après-demain. Regardez toutes les crises qu'on a eues dans toute l'histoire de l'humanité, sociale, politique, financière, économique, et tout ce que vous voulez. Personne n'a jamais réussi à prévoir quoi que ce soit. Et d'ailleurs, souvent, ceux qui disent qu'ils l'avaient prévu, ils le disent toujours après, et on ne retrouve jamais grand-chose de ce qu'ils avaient dit avant. Et je vais vous prendre un seul exemple récent. Vous allez lire l'article du 14 janvier 2019 dans Les Echos. Les Echos demandent à quatre personnes qualifiées comme experts des marchés, quatre personnes travaillant dans différentes sociétés de gestion française plutôt connues, voire reconnues, ce qu'ils pensent, qu pensent des marchés pour l'année 2019. Donc on est le 14 janvier 2019, donc début de l'année. Et donc ils leur disent, à votre avis, au 31 décembre 2019, qu'est-ce que le CAC 40 aura à faire Ils prennent le CAC 40 parce que c'est l'indice France. Et ils y vont chacun, leur petit discours, on pense que ceci, cela, et blablabla, etc., etc. Et certains s'aventurent à dire qu'on devrait plutôt finir dans le rouge. Et d'autres s'aventurent à dire euh, ouais, 3,5%, 5%, en tout cas pas plus que 10%. Résultat des courses, le CAC 40 a fait plus 30%. Et des exemples comme ça, je vous en trouve chaque année depuis que les marchés existent. Donc, conclusion, focalisez-vous sur votre projet, votre horizon, qui vous êtes, et laissez Nalo et les marchés, vu qu'on n'investit que dans les indices de marché, via les ETF, faire leur office. N'allez pas vous exciter toute la journée, tous les mois, tous les ans, à vous demander ce qui aurait dû être fait, quel est l'indice qui a le mieux performé, et j'aurais dû être dessus, et ceci. Avec des si, on peut mettre Paris en bouteille, comme on dit. Donc surtout, concentrez-vous sur votre cap et tout ira bien. Voilà, j'espère que j'ai pu vous donner toutes les réponses à vos questions. Et n'hésitez pas à venir nous parler et échanger avec nos conseillers. Ils sont toujours ravis de passer leur journée à vos côtés. Merci.